Un jour et un autre, un jour tout ne va rien, des tristesses on est plein. un autre jour tout va bien, on se sent heureux et serein. Un jour tout va assez mal, pour rendre la vie infertile. Et un autre tout est spécial, on se sent bien et aussi jovial. Un jour on meurt de l'espoir, perdant ainsi... Tout pouvoir, et un autre, on retrouve l'espoir, nous promettant tout pouvoir. Un jour règne le silence, portant la voix de la souffrance, et un autre vient la délivrance, pour nous rendre l'innocence. Un jour, on se sent rejeté, trahi, malmené, humilié, et un autre, on se sent aimé, retrouvant l'amour et l'amitié. Un jour, on meurt des remords, Étant accablé des temps de torts, un autre jour on se sent plus fort que le passé nous tord. Un jour on se sent perdu, on se sent tellement abattu qu'un autre la force est On est profondément ému. La tristesse et la joie, je les porte tout en moi. L'une fait toujours la loi, pendant que l'autre se noie. Petit conseil en bref, tout ce qui nous arrive est de notre avantage. La tristesse, la calamité, la pauvreté. Et bien d'autres, tout ça nous renforce. En les endurant, nous tirons des profits. La joie, la sérénité, la paix et bien d'autres montrent la valeur de la vie et comment la vivre doit nous rendre reconnaissants envers notre Seigneur. En outre, c'est ainsi que nous voulons ou pas. Donc, endurons chaque difficulté. Derrière la nuit, certes, se cache le jour. Derrière chaque malheur, se cache un bonheur, et ainsi de suite. Ne prenons rien en mal. Notre Seigneur est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cela nous suffit déjà. Alhamdulillah. Merci beaucoup d'avoir pris votre temps et, et regardé cette vidéo. Si tout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, ça est là, et n'oubliez pas de partager la vidéo. Merci beaucoup.